Alors, en exergue à cette communication, je souhaiterais citer Bruno Latour et Nicolas Schultz. Changer la définition du territoire, de ses composants, de ses commensaux, de ce qui permet les pratiques d'engendrement, et vous changez aussi la définition des intérêts ainsi que la forme du sol que vous habitez. Donc, il va être question ici de cartes et de territoires. Alors, euh, vous savez que la passion des cartes, des atlas, des map mondes n'a cessé d'investir les artistes depuis Vermeer avec le géographe en 1690, en 1669, Jasper Jones, Alighiero Boetti et euh, plus près de nous Hassan Moussa mais pour les artistes d'Afrique auxquels je m'intéresse et dont je parlerai, enfin je ne parlerai en l'occurrence que principalement de Chéri Samba et Mansour VI, euh, ces cartes servent le projet impérialiste occidental et emprisonnent les territoires et leur population dans une vision européocentrée qui ne peut plus être la leur et qui ne peut plus être la nôtre alors euh, les prises de terre coloniales ont en effet toujours été accompagnées d'opérations de maîtrise des représentations des territoires. Par conséquent, euh, euh, l'expansion à travers le monde de l'Occident qui nécessitait bien entendu des instruments de mesure du temps et de l'espace a fourni des cartes qui donnent le cadre à l'histoire et à la géographie, qui sont euro -centrés. Donc, beaucoup d'artistes africains, qu'il s'agisse de Mansourcis, qui, qui est un artiste euh, sur lequel j'ai déjà écrit, mais que je vais revenir ici, Hassan Moussa, Chéri Samba, Malal Andriyalavid Razana, Imani Jacqueline Brown, qui fait un travail très intéressant euh, d'écologie noire. Donc, là, Black Land Matters, c'est Imani Jacqueline Boom qui a produit cette, cette formule William Wilson, Mohamed Elbaz, Fatia Zemouri et beaucoup d'autres utilisent les cartes mais pour les subvertir chacun à leur manière et donc euh, là je vais montrer euh, une carte euh, chiffonnée euh, par Fatia Zemouri, qui a été exposée dans l'exposition Zone Franche à Paris en 2021, donc réduite à une boulette de papier à jeter à la poubelle. Voilà ce qu'on peut faire des cartes, de ces cartes issues de l'impérialisme colonial occidental. Alors, avant de vous parler de Chéri Samba, qui va être le. le mon propos principal, je voudrais revenir sur un artiste trop peu connu qui s'appelle Mansourcis Kanakasi et qui a créé en 2001 ce qu'il a appelé le laboratoire de déberlinisation. Euh, donc, et ce laboratoire produit un cadre, un cadre conceptuel propice à notre réflexion. Alors, laboratoire de déberlinisation, ça fait référence à la conférence de Berlin de 1885 qui s'était d'abord appelée conférence du Congo et lors de laquelle les frontières et les territoires d'Afrique ont été tracés par les, par les puissances impériales européennes et occidentales en dépit de tout intérêt pour les peuples africains en dépit de toute réalité sociologique, humaine ou tribale concernant ces peuples et dans le seul intérêt des puissances occidentales. Donc ces frontières euh, qui ont duré jusqu'à aujourd'hui, qui, qui ont perduré après les indépendances, ont freiné l'unité africaine et euh, ont provoqué la balkanisation du continent africain et des conflits qui perdurent jusqu'à ce jour, je ne vais pas tous les citer, mais comme au Sahara occidental par exemple. Donc dans le travail de Mansourcis, euh, qui a imaginé l'utopie d'une monnaie unique africaine, euh, les afros, il y avait aussi tout un travail sur la cartographie, mais ce n'est pas de celui-ci que je vais parler aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à Chéri Samba. Mais ce, cette notion de déberlinisation, elle pourrait remplacer celle de décolonisation ou de décolonialité pour, euh, en tous les cas pour l'Afrique, puisque je, je m'intéresse uniquement au domaine des arts d'Afrique. Et il s'agit de défaire ce qui a été fait pendant, euh, à Berlin pendant cette conférence euh, de 1885. En introduction aussi, je voudrais rappeler le, pro le propos de Felvin Sarr, qui considère qu'il doit y avoir aujourd'hui un processus de réinvention de l'Afrique par elle-même, donc, réinventer les cartes, ça participe aussi de ce processus de réinvention de soi. Donc, maintenant parlons de Chéri Samba. Chéri Samba n'est pas à présenter puisque c'est le king du king. C'est un artiste que, que tout le monde connaît, je pense. Le roi du Kinshasa, qui est une idole de la peinture, une icône de la peinture dans son propre pays, Il utilise beaucoup les map monde les. les, les les globes, les cartes et l'Afrique pictogrammisée également. Donc on va, avant de regarder sa pièce maîtresse qui s'intitule « La vraie carte du monde », on va regarder une ou deux autres œuvres auparavant dont celle-ci « Oui, il faut réfléchir ». Donc, en fait, comme vous le voyez, on a le portrait de Patrice Lumumba au centre, qui est donc un chantre des indépendances africaines, hein, qui est le premier premier ministre euh, du Congo RDC, de la République démocratique du Congo, donc ex-colonie euh, belge, euh, qui n'a euh, occupé le poste de premier ministre qu'un an parce qu'il a été tout de suite assassiné, son corps a été... Euh, passé dans l'acide et il n'en reste qu'une dent et si vous regardez bien le fond de la, de la toile, en fait il y a euh, le pictogramme de l'Afrique la et une dent, donc c'est la dent de Lumumba et cette dent elle est devenue euh, ce qu'on peut appeler un sémiophore, c'est à dire elle a été restituée euh, à la RDC en 2022 c'est une relique qui a fait l'objet d'un monument et elle représente en fait euh, euh, l'histoire du Congo par rapport à l'Occident, euh, et pour Chéri Samba, elle rappelle les relations entre l'Afrique et l'Occident, qui sont aussi symbolisées par Nelson Mandela, un autre héros des indépendances. Et comme vous le voyez, Barack Obama, c'est un peu ambigu, parce que c'est un afro-américain, mais c'est quand même le, le président de cette puissance américaine qui avait soutenu à l'époque l'assassinat de Lumumba. Alors, on va passer à une autre euh, œuvre de Chéri Samba, euh, qui est intitulée Les Tours de Babel, et qui, en fait, nous parle de l'artificialité des frontières et de leurs conséquences. Donc, vous voyez là encore, il y a une carte de l'Afrique. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler un korem, c'est-à-dire un symbole que les géographes utilisent pour signifier quelque chose sur une carte, là, euh, très grand. Cette tour en, en, en gris, noir, blanc. Tour de Babel, dans le sens biblique, c'est donc ça indique la, la confusion, la mésentente et la disharmonie Et celle qui est en Afrique est restée debout alors que les autres, petit à petit, dans le monde, tendent à, se, à, à tomber, à se défaire. Alors vous voyez qu'il y a ce personnage de femme coupée en deux, d'un côté et de l'autre ces personnages qui sont obligés de tenir ensemble avec des liens... Euh, euh, des liens euh, violents, si je puis dire. Donc, ça écrit, on peut lire exactement l'histoire du Congo sur cette carte. La partition en trois Congos, il n'y a pas deux, mais trois Congos, a séparé des familles, euh, a obligé des gens à vivre ensemble. Et l'ancien empire du Congo, avec un K, on a d'ailleurs enlevé la lettre K pour défaire aussi euh, cette centralité. Euh, Congo avec un K, ça veut dire univers, centre, centre universel. Donc, il fallait absolument défaire cette centralité et dans les territoires et dans les noms. Donc, on a débaptisé le Congo. Il y a donc aujourd'hui un Congo euh, euh, RDC, Congo euh, Kinshasa, qui était l'ancienne colonie belge. Un, une république du Congo, Congo Braza, qui était l'ancienne colonie euh, française. Et il y a aussi le Bikanda, qui était euh, une ancienne colonie portugaise qui dépend de l'Angola et qui est... Euh, Coincés à l'intérieur des, des deux Congos. Donc tout ça pour bien signifier que ces, ces frontières sont artificielles et qu'elles créent beaucoup de difficultés. Mais Chéri Samba, dans le texte, c'est une des pratiques de Chéri Samba, d'associer du texte aussi aux, aux images. Il parle aussi de, des deux Allemagnes avant la chute du mur, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie. Donc ce problème des frontières et des divisions liées aux frontières, il est Vraiment planétaire. Donc, il, il ne s'intéresse pas que au Congo dans cette affaire. Alors, on va passer maintenant à une autre œuvre de Chéri Samba. Euh, mais avant de passer à la vraie carte du monde, on revient vers Montsourcis avec. Ce billet qui est un afro, donc Monsourcis a, a créé de façon une, utopique une monnaie unique euh, africaine qui remplace, remplacerait pardon, le franc CFA qui s'appelle l'afro. Et sur cette version-là de l'afro, vous reconnaissez le, le portrait de, de Sangor, le premier président euh, sénégalais. Et il y a une carte euh, sur le billet. Mais une carte de l'Afrique inversée, vous voyez que l'Est est à l'Ouest et l'Ouest à l'Est. Alors pourquoi ce renversement et pourquoi ces tables de multiplication Très tôt, Sangor a parlé de détérioration des termes de l'échange pour les relations économiques entre les pays d'Afrique et l'Occident, parce qu'en fait, sur le temps... Euh, ces relations désavantagent euh, les pays d'Afrique et avantagent l'Occident qui produit des, des produits manufacturés alors que l'Afrique produit des, des matières premières. Donc, euh, détérioration, eh bien vous voyez que ces tables de multiplication, en fait, ce sont des cahiers d'écoliers des scannés. Il y a des taches dessus, donc ça indique la détérioration et détérioration des termes de l'échange, et eh bien euh, la, la carte de l'Afrique est détournée, retournée on a falsifié ces échanges alors ce, cette idée d'inverser l'orientation des cartes et eh bien voilà chez, chez Rissamba elle est reprise de façon magistrale avec la vraie carte du monde alors on pourrait se demander existe-t-il une vraie carte du monde non bien sûr hein. Euh, le géographe Christian Grateloup, qui est auteur d'un atlas historique de la Terre en, en 2021 ou 2022, je ne sais plus nous dit que toute carte est une mise en scène un message et Jacques Goudy euh, qui est plutôt historien mais qui s'intéresse aussi à la géographie nous indique que les cartes que nous utilisons aujourd'hui opèrent une distorsion spécifiquement européenne euh, qui a euh, marqué durablement la, la cartographie moderne partout dans le monde. Aujourd'hui, on vit sous le régime des cartes euh, dessinées par Mercator au XVIIe siècle et complétées au XIXe siècle quand on a découvert de nouvelles terres. Alors, Chéri Samba n'ignore pas qu'il n'y a pas de vraie carte du monde, mais il veut inverser, renverser cette... Euh, cette domination européenne sur la cartographie héritée des empires coloniaux donc ils pratiquent une espèce d'insurrection pour aboutir à l'élaboration par les africains d'un discours et d'une représentation d'eux-mêmes par eux-mêmes au niveau de la cartographie en tous les cas alors euh, je suis perdue dans mes dans mes dans mes notes mais je vais y revenir donc Sherry Samba met euh, l'hémisphère nord en bas et l'hémisphère sud en haut il inverse le nord et le sud et aussi les proportions des continents vous voyez que là l'Afrique est beaucoup plus grande que dans nos représentations habituelles euh, de la carte du monde et puis l'Australie se retrouve au centre donc tout, tout est changé alors euh, le nord et le sud sont quelque part sans dessus-dessous dans ces nouvelles euh, représentations. Alors, euh, en fait, euh, ce procédé, il le reprend d'un géographe. Les géographes aussi, aujourd'hui, on peut les qualifier de, de décoloniaux. Arnaud Peters, en 1973, avait déjà réalisé une autre projection de cartes qui corrige les erreurs de celle de Mercator. Et c'est celle que reprend Chérissamba, en fait, l'inversion de, des hémisphères et puis le changement des proportions. Mais cette projection de Mercator, elle a encore des, des, des imperfections parce que quand on projette une surface sphérique sur une surface plane, forcément, il y a des distorsions. Mais elle est moins. Euh, Loin de la réalité de, des différences de proportion entre les continents, que celle de Mercator. Alors, une géographe qui s'appelle Anne-Laure Amila Zari nous dit que depuis le XVIe siècle, donc depuis euh, euh, le début des cartes, nous sommes prisonniers d'une projection cartographique qui représente une Afrique de 30 millions de kilomètres carrés, plus petite que la Russie qui n'en couvre que 17 millions. Donc, là, on rétablit au niveau des, des, des superficies une certaine réalité. Euh, elle dit ben, c'est normal, puisque l'Europe était en train d'étendre son influence commerciale et politique sur la planète, donc elle était poids, elle était fière, elle était grande. Donc. Il existe donc ces types de cartes, le système de Peters depuis un certain temps, mais on les reprend en très peu, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande, parce que l'Australie étant au centre, ça plaît bien aux Australiens. Euh, du côté de cette géographie critique, il y a euh, un géographe qui s'appelle Bertrand Westphal et qui explique qu'une vision, euh, une vérissimilitude de la représentation est impossible en matière de cartographie, de géographie. Ce, ce n'est pas possible. Le seul point de vue possible, c'est qu'il y ait plusieurs points de vue sur, une même, euh, sur un même territoire, Associer les visions euh, des dominants et, et celles de, de ceux qui habitent les territoires dominés, créer un espace commun euh, qui naîtrait au et du contact des différents points de vue. Il critique donc l'idée qu'il y ait une synonymie entre l'unicité et l'universalité du point de vue. Ça n'est pas possible. Donc, Chéri Samba, lui, nous offre une inversion de la carte dominante de Mercator et subvertit ainsi l'hégémonie cartographique occidentale. Donc, quand je montre ces, ces, ces repos, reproduction d'œuvres, tout le monde me dit oh là là, il s'est mis en plein milieu de... enfin il est narcissique, etc. Je trouve ça assez tautologique de dire ça parce que ça ne nous apprend pas grand-chose. Mais effectivement, depuis assez longtemps, euh, l'un des thèmes dans la peinture de Chéri Samba, c'est son autoportrait. Donc on va expliquer un petit peu plus tard euh, la présence de, ce, de, ce, de cet autoportrait. Mais pour le moment, on voit qu'il est situé au plein milieu du Pacifique parce que c'est le seul endroit où il peut se peindre sans euh, être sur, euh, enfin, recouvrir un continent. Alors, autre œuvre de chéri Samba, je suis les poumons et le cœur du monde. Donc là, vous voyez que il a mis le continent africain sous forme de pictogramme, justement au milieu du Pacifique. Donc l'Afrique n'est plus latéralisée comme sur la précédente euh, euh, œuvre. Mais en plus, c'est elle, c'est ce continent qui alimente les autres avec cette espèce d'organe humain, mi-poumons, mi-coeur, dont les conduits, dont les, euh, les veines, les vaisseaux vont alimenter les autres continents. Alors, on parle de pays sous-développés, d'aide au développement, on tiers mondise certains pays, donc là on retourne, on inverse euh, l'aide, mais en fait s'agit-il vraiment d'une inversion, puisque depuis toujours l'Afrique, avec la traite humaine, la main dœuvre humaine, les minerais, les, les bois, les différents matériaux, caoutchouc, on parlait ce matin de, de vanille... Euh, euh, a toujours alimenté l'Occident en fait hein. donc est-ce vraiment une inversion l'Afrique n'a-t-elle pas toujours alimenté le monde donc cette euh, tradition picturale et cartographique euh, d'inverser les choses en fait euh, elle existait déjà au Moyen-Âge où on représentait des cartes à l'envers un peu comme avec les charivari on inversait les rôles des dominants et des euh, dominés alors donc, maintenant, on va peut-être revenir à, à ce portrait de chéri Samba qui interroge tant de monde. Alors, pour... Là, je passe aussi... chéri Samba a l'habitude, d'ailleurs, oui, j'oubliais, d'anthropomorphiser le globe, la planète, les cartes. Donc, dans le précédent exemple, il était associé au jeu africain. Là... L'homme noir et le globe ne font qu'un. Et euh, on a des procédés équivalents chez Archimboldo qui, qui met dans le visage humain les fruits de la terre. Donc ce sont des processus qui sont assez courants dans, dans la peinture. Mais donc le jeu, le jeu euh, et l'autoportrait de Chéri Samba. Pour arriver à ça, je vais commencer par montrer cette œuvre, Le blanc africaniste. Où vous voyez que ce personnage blanc, africaniste, donc anthropologue, il est du côté de la définition de la carte de l'Afrique, avec ce pictogramme en vert de l'Afrique qui est derrière lui, et il regarde une vérité africaine animée, hein, qui, cet homme africain, semble-t-il, veut bien rentrer dans le cadre de la représentation. Mais alors je vous invite à, à voir un détail sur cette peinture, c'est le... Le petit fusil qui est caché sous le tapis, enfin, c'est-à-dire sous, sous la chaise du blanc africaniste, hein, donc qui rappelle que finalement missionnaires, militaires, explorateurs, scientifiques euh, allaient tous ensemble à la conquête euh, des continents euh, à coloniser, en l'occurrence africains, et euh, la carte rappelle les enjeux de, de politiques, euh, commerciaux, mais aussi de savoir et de connaissances représentés par cette... Alors il y a une autre euh, œuvre de Chéri Samba, euh, dont le titre est L'esclavagisme, que je n'ai pas là à vous montrer, euh, mais où on retrouve un blanc avec le chapeau et la barbe. Donc quelque part, j'ai fait un lien entre les deux. Et donc euh, finalement, Chéri euh, Samba, euh, je vais trop vite. Euh, plutôt que d'être observé, analysé, euh, ausculté par l'autre, le blanc, le scientifique, l'anthropologue, le critique d'art, ben, il choisit de se mettre lui-même en scène afin d'éviter le chapelet de tous ces préjugés dont l'anthropologie coloniale et postcoloniale, l'histoire et la critique d'art ont été le creuset, c'est-à-dire nous, hein, euh, comme l'a bien démontré Babakar Mbaïdiob dans euh, « Critique de la notion d'art africain hein, », toutes ces disciplines sont investies de préjugés encore jusqu'à ce jour. Donc pour inverser les regards, chéri eh Samba décide de se mettre en scène lui-même. « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Alors, euh, vous vous souvenez certainement de l'analyse de Michel Foucault de Velázquez qui entre dans son œuvre euh, Les Ménines. Hein, donc ici, c'est le même phénomène. Hein, donc, euh, on trouve ça très bien chez Velázquez, Donc, pourquoi c'est du narcissisme chez, chez Rissamba Et donc, euh, si on compare son œuvre avec une autre de Vermeer, Johannes Vermeer, le géographe, vous voyez qu'ici, il y a une association d'un personnage et de cartes, mais que le regard euh, du géographe euh, sort du cadre. Alors que chez Chérissamba, en fait, Chérissamba est en, en contre-plongée. Donc son regard euh, surplombe, nous domine quelque part. Donc la confrontation des points de vue inverse le rapport. Observateur observé entre les contemplateurs de son œuvre et Chéri Samba lui-même, inverse les rapports de domination. Alors l'inversion des regards en fait va avec l'inversion hein, des cartes nord et sud, puisque le nord est toujours euh, en théorie dominant. On pourrait faire un parallèle avec euh, l'œuvre de Leonora Miano, cette euh, auteure camerounaise qui vit au Togo et son roman « L'impératrice rouge », un roman afro-futuriste, bon. euh, où euh, finalement euh, donc, euh, le personnage principal est une femme qui est la compagne du, euh, du chef d'un état unifié, Catiopa, euh, qui est euh, l'Afrique l'Afrique vers laquelle les Européens cherchent refuge et asile parce qu'on est dans un futur peut-être qui arrivera un jour où, les, où, où le continent européen est, euh, va très mal et donc euh, inversion des migrations, ce sont les Européens qui cherchent refuge, refuge pardon, en Afrique. Donc dans ces deux fables, le renversement entre dominant et dominé, observateur et observé, aidant et aider et mise en scène. Alors, je passe sur ce que je voulais dire pour arriver à ma conclusion, puisque je n'ai que trois minutes, je crois. Donc, on pourrait penser à un certain afrocentrisme, mais à mon avis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je vais plutôt reprendre le terme d'afrocontemporanéité pour expliciter la position de Chéri Samba. En effet, plutôt que d'opposer des univers Sud et Nord, Afrique et Occident, ne vaut-il vaut pas mieux saisir comment se mêlent, se métissent, dialoguent, se coproduisent des nouvelles traductions et cartes de la relation, comment se crée de l'en commun Alors, euh, je voudrais citer Souleymane Bachir Diagne, dont je partage l'épistémologie et toutes les analyses que je viens de faire ne valent que sous l'éclairage de cette épistémologie de Souleymane Bachir Diagne donc dans son dialogue avec Jean-Loup hamsel il dit je sors moi de ce face à face je ne suis pas obsédé par l'occident d'ailleurs je ne considère pas que tu sois toi Jean-Loup Hamsel plus occidental que moi et euh, Souleymane Bachir Diagne indique on ne peut pas dénoncer l'eurocentrisme sans dénoncer l'afrocentrisme que je récuse également je récuse tous les centrismes. Encore un ou deux, une ou deux observations. La réinvention de soi de l'Afrique, dont parle felvinsar passe parfois, frise peut-être des postures d'afrocentrisme, mais arrive aussi à les éviter le plus souvent. Euh, et donc, chéri Samba, s'il porte assurément une cause singulière africaine est aussi engagée avec et grâce à elle dans l'aventure universelle de l'art et de la création, en alimentant l'art contemporain par une vision nouvelle, afro-contemporaine du monde. L'afro-contemporanéité n'est pas l'afrocentrisme, mais le nouvel être au monde d'une Afrique libérée du carcan des anciennes dominations. Et le monde international de l'art, comme vous le savez, le monde international de l'art contemporain est largement occidental, mais il trouve, avec cette afro qui de plus en plus s'immisce en lui, à être ressourci, ressourcé, pardon, enrichi, augmenté. Je vous remercie.